Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un outil qu'on utilise assez peu dans SketchUp qui pourtant est là depuis de nombreuses années dans toutes les versions que j'ai toujours utilisées. c'est l'outil bac à sable l'outil bac à sable c'est celui là hop, hop, bac à sable, il est ici ces pictos là, si vous ne les avez jamais utilisés, vous savez pas quoi ça sert bien, ça sert à modéliser principalement un terrain et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va voir de deux façons soit à partir de courbes de niveau, ce qu'ils appellent à partir de contours, soit à partir de zéro, là, à partir d'une grille, euh, et là on va faire de manière plus intuitive, les courbes de niveau étant plutôt des, des données euh, géographiques, euh, topographiques, plutôt qui vont nous donner vraiment le relief tel qu'il est sur un terrain. Encore faut-il avoir ces fameuses courbes. Donc à quoi ça ressemble ces courbes de niveau eh bien Ça ressemble tout simplement à ça. Euh, hop c'est euh, ce qu'on peut trouver parfois sur les cartes euh, où il y a des relevés de relief. il y a des espèces de courbes, de rond comme ça et quand on les voit de côté eh bien on les a aussi en hauteur si on récupère ces données là ou qu'on les importe dans Sketchup et eh bien on peut tout simplement modéliser le terrain à partir de ces courbes là j'en ai pas sous la main euh, donc je vais vous montrer moi avec des courbes que je vais dessiner moi même ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt mais euh, si c'est pour vous montrer un petit peu le principe donc je vais faire des courbes peu importe, un peu au hasard euh, je vais en faire plusieurs comme ça, voilà. Et si je reviens en vue perspective, on voit que j'ai créé deux courbes. Je vais simplement les placer comme il faut, les dupliquer. Hop, voilà. Alors vous voyez, je fais vraiment très très rapide. Le but c'est pas de, de, de, de faire quelque chose de précis, mais c'est de montrer à peu près comment ça marche. Elles sont vraiment pas belles. Et je sélectionne toutes les courbes j'appuie sur coupe de niveau et là SketchUp s'efforce de nous faire un terrain à partir des courbes de niveau que j'ai donc là comme je vous le ça n'a pas grand intérêt si ce n'est que même si j'ai fait un truc vraiment dégueu il a quand même réussi à me sortir quelque chose c'est dans un groupe si je clique dedans je rentre dans le groupe je peux lisser les arêtes c'est à dire adoucir un petit peu avec un clic droit hop je clique adoucir les arêtes Alors, est-ce qu'il se cache c'est ici, adoucir les arêtes, donc je retrouve aussi dans la palette par défaut, sur le côté de l'écran, là. Et je peux, alors par défaut c'est un peu comme ça, donc je peux, en jouant avec les quelques options, bah, améliorer un petit peu le rendu. Donc ça, c'est la première méthode, mais si on n'a pas de courbe de niveau, ça n'a que euh, très peu d'intérêt. Hop, Je supprime pas la petite dame, parce qu'elle nous servir à garder un petit peu de notion d'échelle du terrain qu'on va modéliser, et pas partir sur un truc qui fait plusieurs kilomètres carrés. Je pense que mon PC n'aimerait pas trop, hein donc c'était à partir de contour. le deuxième c'est à partir de 0. et en fait ça va faire à partir plus précisément d'une grille un quadrillage dont euh, la taille est définie quand je clique donc sur à partir de zéro, la taille est définie là espacement de grille 0,50 si j'écris 5 et que je fais entrer, ça marque espacement de grille 5 mètres ce qui est beaucoup vous allez voir pourquoi, donc moi je remets 0,5 0,5 entrée, donc 50 cm et je fais un clic un deuxième clic puis un troisième clic et là je me retrouve avec une espèce de quadrillage dont chaque petit carré fait 50 par 50 je vois que les faces blanches se sont mis en bas c'est toujours comme ça donc première des choses on va les retourner on clique droit inverser les faces j'entre dans le groupe et je ne sélectionne absolument rien je vais tout de suite prendre l'outil modeler qui est le troisième ici le deuxième de, la, de le premier de la deuxième partie en fait je clique là dessus et là j'ai un rond rouge qui va être d'une taille variable là la taille elle m'a indiqué en bas à droite le rayon est de 5 mètres c'est à dire que si je clique et je monte j'ai un rond de 5 mètres qui va s'élever de manière progressive si je clique et je descends j'ai un rond de 5 mètres pareil qui descend je vais pas faire des ronds de 5 mètres je vais faire un peu plus gros donc je tape quoi allez 12 mètres je fais entrer et voilà et là je vais relever un petit peu tous les côtés comme ça le but c'est de faire bah, ce que je vous ce que vous avez vu sans doute euh, dans l'intro c'est à dire un, un trou au milieu pour faire un plan d'eau quelque chose comme ça hop je sors je vais tout de suite modéliser le plan d'eau pour voir comment ça se, ça se présente donc hop celui je fais un plan euh, sur lequel je vais mettre euh, tout simplement une matière, donc en premier temps on va mettre un bleu, j'en fais un groupe, un groupe, et je viens glisser ça ici. Voilà, on va pas le faire plus compliqué, peut-être je vais le relever un petit peu. Allez, on va quand même faire comme ça, donc j'agrandis, vous voyez, parce que là ça touche pas les bords. Voilà. Et voilà. Il me reste pas beaucoup de place pour faire mon chemin sur le côté. Donc, je vais rebaisser un petit peu. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de place pour me balader autour. Parce que le but, justement, c'est de faire un petit chemin autour, une petite balade, planter des arbres, etc. Et puis, de faire un terrain, tout simplement. Je rentre dans le groupe et je peux, encore une fois, faire un clic droit et adoucir les arêtes, comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, voilà, c'est beaucoup plus beau. Et le résultat est quand même pas mal. Maintenant, si je veux commencer à dessiner des chemins là-dessus, ça va être très compliqué de rentrer et de dessiner. Ça marchera absolument pas, ça va créer des faces dans tous les sens, etc. Ça va pas être joli. Donc pour ça, on va utiliser un autre outil, c'est les deux suivants. Les deux derniers, je vous en parlerai pas, puisqu'ils servent juste à rajouter de la définition sur le quadrillage. J'en ai pas besoin. Et surtout, ça fait régulièrement ramer. Je vais vous parler plutôt de tamponner et de projeter, qui sont deux façons de, de, de créer des, des, des chemins. Alors ça peut être une rivière, ça peut être un chemin surélevé, ça peut être. Un un sentier, enfin, on, peut faire, on peut mobiliser pas mal de choses avec ces outils-là. Ça commence par le, le, le principe, c'est quand même de dessiner le chemin. Alors, on va le faire en vue de dessus, ça sera plus simple. et Je vais faire un truc un peu comme ça. Alors vous voyez, je le fais à main levée pour que ça soit assez... Euh... ne enfin, soit pas super précis, justement. hop je passe au dessus je reviens là et mon chemin on va dire qu'il passe comme ça ok je vais le terminer là il n'y a pas de raison qu'il aille jusqu'au bout Donc toute cette partie j'en ai plus besoin voilà je duplique tout mon, mon, mon projet pour vous montrer les deux outils donc projeter et tamponner je commence par le premier je sélectionne le chemin je viens sélectionner euh, l'outil tamponné et je clique sur le terrain. Alors, vous voyez qu'il y a une espèce de truc rouge tout autour de mon chemin. C'est une zone de décalage qui est déterminée ici, décalage de 1 mètre. Si je mets 0, il n'y aura pas de décalage du tout. Si je mets 2, ben, il y aura un décalage de 2 mètres. Vous allez voir, c'est l'espèce de pente qui va y avoir autour. Donc, à la limite, je vais le faire un peu plus grand. 1,5. Je clique ici et on voit que maintenant, soit je creuse, on pourrait très bien creuser le lit d'une rivière, soit je surélève un petit peu c'est ça que je voudrais faire, surélever un tout petit peu, voilà comme ça et j'ai donc dessiné un chemin qui, euh, voilà, qui contourne un petit peu et qui est surélevé ok lui je pense plus en avoir besoin je viens maintenant utiliser l'outil projeter qui est presque le même donc je clique là dessus, je clique sur projeter, je clique sur le terrain et là ça a projeté le chemin sur le terrain mais en épousant le relief, c'est à dire sans euh, sans surélever ou sans baisser l'avantage de ça c'est que ça m'a bien scindé les surfaces donc je vais pouvoir mettre des textures différentes euh, par exemple ici je vais pouvoir mettre ça et puis euh, sur le reste pourquoi pas euh, du sable non, en premier temps hein. euh, pareil ici du sable ici et là là je vais reprendre l'asphalte Hop, et puis sur les côtés on va mettre différentes, une espèce de terre et voilà comment l'outil bac à sable peut nous servir à modéliser des terrains pour poser nos archis dessus pour euh, reproduire bah, une pente un dénivelé ou, ou autre à la main ou à partir de courbes de, de, de courbes de niveau de contours si vous les avez maintenant je vais aller un petit peu plus loin je vais en faire un rendu avec verré et en utilisant le plugin scatter dont je vous ai mis le une, un lien vers la version démonstration, c'est un outil formidable pour faire de la végétation. C'est hyper joli. D'ailleurs, je vous mets le, le, le rendu final qu'on va faire ensemble là à l'écran. vous voyez qu'il y a quand même, il y a pas mal de choses, les rochers, les arbres, etc. Ce plugin, il est payant pour l'utiliser à Vitam Eternam, mais il y a une version démonstration pour pour l'utiliser puis pour l'essayer déjà. Donc, euh, n'hésitez pas à l'essayer. Je ne sais plus si c'est deux ou trois semaines la, la durée d'essai, mais on peut déjà s'amuser un petit peu. Donc vais. je vais commencer par euh, régler la lumière, donc je vais mettre euh, un HDRI Alors si vous comprenez pas ce qu'est un HDRI, ce qu'est une texture, ce qu'est... Voilà. Allez dans la description de cette vidéo, j'ai toujours mes deux, mes deux petites formations gratuites d'initiation de, de, que ce soit à SketchUp ou à VRI qui vont vous permettre de suivre les tutos justement qu'on est en train de faire en ce moment Donc là je pose mon HDRI Ok, donc euh, petit crash de SketchUp, hein, ça arrive de temps en temps, vous le savez. Hop, je vais virer la caméra, je gagnerai peut-être en performance. Et donc j'y vais, je relance Vray, je regarde pour poser mon HDRI, et je vais faire tout ça limite un peu en accéléré pour ne euh, pas prendre trop de temps sur le tuto, et je reviens dans deux minutes, là une fois que la phase accélère est terminée, pour bah, vous expliquer un petit peu le, le, le process et, euh, et ce qu'il est possible de faire voilà, à tout de suite Donc là, j'ai mis en place euh, la lumière et les textures. Alors, je pourrais faire un petit rendu d'essai, mais je pense que ça méritera quelques ajustements, mais ça va marcher pas trop mal. Donc maintenant, je vais casser le modèle pour refaire des groupes pour pouvoir y intégrer la végétation. Donc je remets en accéléré euh, de la même manière et je vous reprends juste après. Ok, j'ai réglé la lumière. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de végétation justement avec Scatter, qui va permettre de donner beaucoup de réalisme à la scène. C'est pareil, je vous passe sans accélérer, et puis on se retrouve à la fin pour le rendu final. Donc voilà j'ai terminé j'ai placé euh, donc quasiment à la main enfin à part, à part l'herbe j'ai placé les arbres les buissons des rochers de l'eau etc j'ai mis en place un petit euh, une petite lumière verrée mais juste à partir d'un hdri il n'y a pas de sunlight il n'y a pas d'autre lumière que le hdri j'ai fait en sorte de prendre un angle de vue où le fond correspond à peu près comme ça j'ai pas besoin de passer dans photoshop on a l'impression qu'on a une espèce de parc derrière quelque chose comme ça j'ai cassé l'horizon vous voyez pour qu'on pouvoir la rupture j'ai cassé l'horizon c'est à dire que partout sur la ligne d'horizon j'ai mis de la végétation, des rochers pour casser un petit peu alors là il y a un pylône là qu'il aurait fallu que je cache avec un arbre vous voyez si j'ai voulu vraiment bien faire mais voilà on arrive à obtenir un résultat relativement rapide j'y ai passé allez, une vingtaine de minutes sur le, le, le, le texturing, le lighting, le rendu etc et on obtient ça ce qui est quand même vraiment super propre sachant que j'ai pas cherché à importer des arbres de grande qualité des rochers de grande qualité etc c'est vraiment ce qui est fourni dans ce catter donc voilà, aujourd'hui, on a vu deux choses. On a vu l'outil euh, l'outil qui fait des terrains qui s'appelle Bac à sable. Même s'il y a mieux, il est déjà là, et il est, il est, il est performant, et il est gratuit. Et puis, on a vu Scatter qui, lui, est payant, mais il y a une version gratuite. Encore une fois, vous pouvez télécharger dans la, dans la description avec les formations. Enfin bref, il y a de quoi s'amuser. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, franchement, commentez-la. Donnez-moi votre avis sur, sur, sur ces rendus d'extérieur et surtout, donnez-moi des idées. D'autres tutos, moi j'ai bien des idées, mais j'aimerais quand même être certain que ça puisse vous intéresser et pas faire des trucs qui m'intéressent juste moi, ça c'est pas c'est pas le but. Et euh, liker la vidéo, ça aidera à la faire remonter un petit peu la chaîne. Et je continue à vous préparer d'autres vidéos sur SketchUp et sur d'autres logiciels, comme je vous l'ai dit, dans les semaines qui arrivent. Donc euh, à bientôt, ciao